Monde. Et on a besoin de, de, de absolument tout le monde, de extinction rébellion jusqu'à admettons Delphine bateau Peut-être c'est un spectre trop, trop étroit. Euh, il faudra encore l'élargir, d'accord On a besoin absolument de tous les acteurs. Mais ne laissons pas la partie facile aux États. Ne considérons pas que tout ça va s'inventer dans les territoires, qu'il va y avoir quelques villes exemplaires qui vont devenir des laboratoires, qui dégagent les collectifs et les communautés qui réinventent ça, alors que la transition énergétique en France n'a pas commencé, alors que la France est le dernier pays de l'Union Européenne en termes d'énergie renouvelable. Alors que la France, aujourd'hui, s'engage dans une stratégie nucléaire qui est suicidaire, à l'âge de, euh, de la sécheresse structurelle. D'accord Que s'il si y a des coupures d'électricité auxquelles on nous prépare aujourd'hui avec un discours pseudo-tchirchilien, elles viendront davantage du parc nucléaire français que du fait qu'il y ait moins de gaz russe. Ok parce que le parc nucléaire français aujourd'hui, qui nous verront, qui en fait ouais. la démonstration, et que c'est un gouffre sans fin. Donc, donc, il ne faut pas du tout laisser la partie facile quand on a un État aussi puissant que l'État français, quand on a des masses aussi puissantes que ce que sont les finances publiques et les finances sociales en France, c'est absolument clair que le gouvernement a une responsabilité fondamentale. Il ne s'agit pas de fermer la porte. Agir pour le vivant, c'est aussi la question de la santé, évoquée comme une boussole pour notre siècle, qui cherche à préserver la vie comme indicateur clé de nos potentialités humaines, à bien gérer une société plus conforme à nos idéaux. Les retraites. Enfin, Par exemple, la CGT en 1910, lors de la loi d'instauration de la retraite, disait c'est une retraite pour les morts. Parce qu'en fait, l'âge de la retraite était bien plus élevé que l'espérance de vie des, des ouvriers. Bon, bref. Mais donc, euh, la question, c'est vraiment celle du rapport de force. C'est pour ça qu'il faut parler concrètement. Si vous pensez que c'est l'État, Et moi, je suis d'accord pour dire qu'il faut des réformes conséquentes, qu'il faut un réformisme conséquent pas les réformes dont on nous parle depuis le début des années 80, il faut réformer justement, il faut réformer la sécurité sociale, il faut réformer les retraites, il faut réformer l'école, il faut réformer euh, la santé, etc. Ça c'est les contre-réformes, ça ce sont des attaques profondes qui font régresser l'humanité, qui font régresser justement euh, notre rapport au vivant. Non mais quel gouvernement réformiste aujourd'hui et avec quelle marge de manœuvre et avec quelle durée possible, ça je vous ai parlé du front populaire. Le front populaire c'est un gouvernement de réforme profonde, puissante, début 1937, c'est déjà terminé. Ils sont élus euh, en mai 1936, début 1937, c'est déjà terminé. Et ensuite, tout ce qui suit est écrasé, y compris dans le sang. Euh, les grèves sont écrasées, etc. Bon. Donc, c'est ma question, c'est quel gouvernement et euh, à quel prix euh, avec, euh, euh, on ne peut pas s'en remettre, vous dites on ne va pas laisser la part belle aux États-Unis, on ne peut pas s'en remettre à dire voilà, c'est un gouvernement qui va décider. Non mais le gouvernement lui-même, il est porté par des forces sociales, il est porté par des forces politiques, il est porté par un rapport qui est une lutte en fait. Et c'est ça que je voudrais vraiment discuter de ça, que je voudrais discuter avec vous. Parce que sinon, euh, je c'est trop beau, c'est trop beau si on attend un gouvernement euh, qui auraient une prise de conscience. Mais les gouvernements en fait ils sont eux-mêmes le produit Et de ce rapport Mais ils sont fruits d'une élection quand même, les gouvernements. Et moi je me demande en fait, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez cette naïveté de croire qu'on on juste pas les bonnes solutions, il nous manque juste des connaissances, est-ce que vous pensez qu'ils vont vous, vous laisser faire même si vous trouvez des solutions Parce que le problème c'est pas les solutions, c'est la propagande, la désinformation qui fait que la plupart des gens n'ont pas accès à ces informations, qu'on euh, mange des pesticides, on mange des additifs qui endommagent le cerveau, qui endommagent nos corps et qui nous rendent difficilement, euh, euh, qui nous donnent difficilement accès, en fait, à cette réflexion. Les gens sont exploités, euh, les gens n'ont pas le temps euh, pour rêver et pour euh, mettre en place ces solutions que nous, euh, entre privilégiés, on va débattre et approfondir. Il y a quelque chose d'intéressant dans notre intervention, c'est le « ils vont vous laisser faire ». C'est qui ce « ils » au courriel Il bah, y a plein de gens en fait, qui ont des intérêts euh, financiers euh, à notre ignorance, à notre mal-être, euh, notamment les lobbies. En Il fait. euh, y a des gens qui se sont fait assassiner, notamment en Colombie. Il euh, y a des gens qui se sont assassinés par ces gens qui travaillent pour des intérêts financiers. Et pour moi, je, enfin, je pourrais aussi parler euh, des, des, des paramilitaires. Euh, en Colombie, qui sont venus euh, assassiner toutes les personnes. Ouais, en France, en, France en Occident, enfin en Europe, on est... il, y des, il y a des îles peut-être un peu différentes que bah, des... Pour moi, la, la Macronie, ça représente quand même un île de gens qui ont des intérêts euh, dont ils sont conscients, des intérêts qu'on peut aussi appeler des intérêts de classe, et qui ont tout intérêt à, à faire de nous euh, des sortes d'esclaves, même si on a l'illusion de la liberté grâce à la consommation, grâce au confort. Ça ne réduit pas le fait qu'on vit dans un monde qui nous paraît normal, alors que la rivière qui est juste à côté, on ne peut pas se baigner dedans, euh, que l'air qu'on respire est pollué, que la nourriture auquel on a accès est polluée, et que tout ce qui nous reste, c'est euh, du divertissement, ou euh, l'illusion de pouvoir agir alors que finalement, le jour où on pourra faire quelque chose de retentissant, il risque d'y avoir des marges. Et ça nous ramène à la question de la dialectique entre l'État et la question de la gestion locale. Le problème aujourd'hui de l'Amazonie, c'est Bolsonaro. Le problème, c'est que l'État brésilien est en train de détruire l'Amazonie. Si vous regardez les cartes qui sont sorties par l'Institut social-écologique euh, brésilien, vous voyez absolument la validation totale de la thèse d'Elinor Rosdrom sur le pouvoir des règles. Par exemple, dans le parc Jingu ou ailleurs dans l'Amazonie, vous voyez que là où il y a des communautés indigènes et autochtones qui gèrent euh, leur... Euh, Ressources de manière rationnelle et soutenable. Tout autour, vous voyez la déforestation. C'est l'intervention, euh, il faut varier les échelles. Donc la socialisation, c'est se familiariser avec l'idée que nous ne sommes pas impuissants, que nous sommes que nous sommes des actrices et acteurs, que nous sommes des protagonistes de euh, euh, du fonctionnement économique de ce pays. Il ne faut pas le laisser euh, ouais, à des experts à hein. tous les 5 ans pour quelqu'un. Alors, ça, certainement, dire, pas. Le non, le mais dire, ouais. certainement pas, c'est vrai. Mais c'est une démocratie au sens puissant du terme. Enfin, je parlais de la commune de Paris Parce que les gens, en fait, ils, ils, ils se réunissaient, en fait. Ils se réunissaient, ils délibéraient, ils décidaient, ils fondaient des associations pour modifier les conditions de travail, pour modifier les conditions d'enseignement, pour modifier les conditions de la culture, de l'art. C'était pas euh, des... Alors, les... ceux qui étaient élus. C'était des gens comme vous et moi, c'était essentiellement, enfin, euh, essentiellement des catégories populaires, des ouvriers, des artisans, des petits commerçants, des instituteurs, etc., qui étaient élus. Mais surtout, ils fonctionnaient. Leur, leur décision, euh, ils, étaient, ils avaient un mandat, un mandat révocable. Qui leur été confiés, y compris par euh, des groupes locaux, des commissions auto-organisées. C'est pour ça que j'insistais beaucoup sur l'auto, parce que je pense que notre intelligence collective, elle vaut, elle vaut bien davantage que ceux qui procèdent, euh, qui possèdent. Euh, et qui procède aussi, justement à, à la gestion de nos, de nos vies, qui possède euh, ces grandes trusts dont on parlait. Euh, notre intelligence collective, elle, elle est plus raisonnable, je pense qu'elle est plus rationnelle, même si elle est aussi affective, et je ne distingue pas du tout l'affect de la raison. En fait, elle, elle, elle serait plus capable si on pouvait constituer des comités euh, de, euh, de salariés, des comités d'usagers, pour la santé, c'est ce qu'il faudrait. le climat, il y en a une aussi sur la biodiversité. Cette COP, ironie d'histoire, devait se tenir en Chine, le lieu du départ de euh, la pandémie de Covid-19 sur le marché d'animaux vivants de Wuhan, c'est le papier qui est paru dans, dans Science il y a quelques semaines. Euh, et donc elle va se tenir finalement à Montréal. Okay Moi je regarde depuis maintenant deux ans tous les textes qui sortent de cette COP15 pour voir quel, quel, euh, quel esprit du temps est en train de s'élaborer sur la question des solutions de préservation de la biodiversité et donc comment on compte agir pour le vivant au niveau international. Il y a trois façons très différentes d'aborder le problème. Il y a une première façon d'aborder le problème qui est le plan 30 by 30, 30 en 30, qui est 30% de préservation de la planète en 2030, qui est un gigantesque plan de conservation. Ok et on pourrait dire un plan de préservation des écosystèmes, 30%, donc euh, alors on peut rentrer après dans le détail sur espaces maritime, terrestre, etc. Donc augmenter considérablement les pourcentages actuels, et notamment tels qui sont sortis du protocole de Nagoya, en particulier du protocole d'Aïchi. Et euh, voilà. les communautés indigènes et autochtones disent, quand vous dites préserver 30%, vous voulez dire nous inclus ou nous exclus il y a un énorme débat aujourd'hui pour savoir si quand on parle de conservation écologique, ce qui est a priori le but, hein, c'est de préserver la biosphère, on parle des communautés humaines qui y habitent. Et... C'est vraiment de ça que j'aimerais qu'on parle euh, très, très précisément, c'est à quelles conditions de possibilité, à quelles conditions de rapport de force on peut faire basculer par une espèce de révolution aussi anthropologique euh, le système dans lequel on vit. Donc, euh, je ne crois pas qu'il y ait naïveté à cet égard. Euh, je... voilà. Merci. Une autre question euh, le...